Bonjour à tous, Alexandre Kedz et A Design. Je voulais vous partager un petit, euh, une petite chose assez sympa dans, dans Illustrator depuis quelques temps. Alors, c'est au sujet des repères. Alors ici, hop, on va agrandir le texte. Alors un raccourci si vous voulez agrandir le texte, c'est euh, contrôle majuscule et point virgule. Alors hop, on va changer le texte, alors dans Illustrator on a le texte dynamique, hein, dès qu'on passe dessus on a tout ça. On va dire, on va dire, euh, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, je vais prendre celle-ci, et on va se mettre en black, voilà. Parfois j'ai besoin de faire des, des repères, alors CTRL R ou CMD R pour avoir l'affichage des repères. Je vais venir ici, dans affichage, repères. Alors, hop, voilà, fenêtre repères. On va avoir créé des repères, mais ici, comme j'ai du texte euh, qui est non vectorisé, on fait objet. Alors déjà, on sélectionne ce qu'on veut. Décomposer, voilà. Et quand c'est fait, on vient dans affichage repères, Créer les repères Et maintenant, vous voyez qu'on a des repères Ici J'ai mes repères Qui sont par rapport au texte Alors parfois c'est très bien pour pouvoir euh, euh, Faire un design, faire quoi que ce soit Alors voilà, ça marche sur le texte Ça marche pour tout, hein, évidemment euh, le but étant de, de pouvoir créer des repères très facilement. Euh, je pourrais faire ça aussi, également, si je fais ça. Alors on va faire effet, distorsion, transformation, transformation. On va rester au centre, on va se mettre sur l'aperçu. Pour ceux qui n'auraient jamais vu, ici je vais mettre euh, par exemple 30 degrés. Et je vais juste implémenter les copies. Hop. Ouais, juste euh, avec une couleur, ce serait mieux. Voilà, on va se met en rouge, toc. Voilà. Alors justement, voilà, j'ai fait ça. J'avais oublié euh, de mettre la couleur. Je vais venir ici sur la, le panneau aspect, qui se trouve également ici. Hop, fenêtre aspect. Voilà. Et ici dans le panneau aspect, euh, je vais agrandir un petit peu. Je vais retrouver tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait à mon, à mon, objet. Et ici, si, si je reviens, si je reclique sur transformation, je reviens directement sur l'effet que j'ai fait. Hop. Et là, pour le coup, je mets l'aperçu. J'ai l'impression que j'ai un petit bug quand même là. Un petit bug d'affichage. passe what happened voilà un, un, un, un petit problème d'affichage à mon avis donc voilà ça c'est ce qui peut arriver c'est que vous ayez besoin de découper un cercle Hop, on vient prendre les deux alors juste avant pour que ça fonctionne ici on fait objet décomposer l'aspect et dissocier comme ça chaque chaque trait et euh, bien là on va venir mettre tout ce petit monde au bon endroit voilà ici je prends mon ami le pathfinder de Dillustrator mis, qui s'est mis ici, sur mon deuxième écran, voilà, et je fais division. Et maintenant, si je prends l'outil A, j'ai ma part de gâteau. Voilà. Hop. Et ici, si je prends ça, Affichage, Repères, Créer des repères, voilà, je peux créer des repères pour ça. Maintenant avec Illustrator, on peut créer des repères pour tout. Voilà, c'était une des petites astuces d'Illustrator, on y reviendra sur, sur autre chose assez rapidement. Donc voilà, c'était Alexandre Becquet pour CIA Design, et euh, stay tuned